Monster. Monster. Oh, Monster. c'est bon Monster. Monster. a <sus> mmh, je de merde. Il y a du char de... du char sur nous aussi. Ouais. Le Pas que du char. J'ai du char. J'ai du ah, il y a un char là. Nous avons perdu l'objectif Anatole. <coughs> ah, je suis près du rocher à la baïonnette, l'ai tué. Plutôt. Oui, il oui, oui, oui, c'est possible. Comme un PGM. Tu veux que je te sois Alors mes villageois. Alors pour commencer, vous mettez un joli petit forum ici. La zone est habitée bien sûr, <des> je risque de me faire attaquer. Nous, ah, blessé, et mmh. nous, oh. oh. nous avons pris euh, le secteur. désolé. On parlé de ça pas le après, va... après ils, ouais. ils ont pas Non mais je pense que pour Noël pas de heure, peut -être. il peut peut-être faire des petites heures. Celui-là déjà sur l'instant il dit <rire> J'ai Je pas mais... mon couteau, t'as marre, je sais pas si c'est des copains de. <rire> C'était n'importe quoi ce passage. Y'en a un sniper aussi sur la gauche. Y'en a partout en fait là. Mais t'as couvert. Ah. T'as des soins derrière moi. Là. Euh. Attends, je vais essayer de le défoncer. <rire> ah, j'arrive pas à l'avoir tu vois. Un ah voilà le décor, je crois que c'est des Ah, t'avances comme ça, tu te sens rien dire à personne. Oh, oh putain, tu l'as vu le mec tout là-haut là -haut oh, je tire. Non, je non, non, pas non, j'ai peine. Tu me tires dessus. Tiens Non, je suis te te te te te te te te te mort. T'es mort Ouais, 3 mètres de toi. Je crois pas. T'es blessé Je vais te soigner. Ah, bah bien, peux tu peux tuer la tronche, oui. Ah, là, je suis mort. Mais je peux pas 13 là. Non, je sais Je t'avais mis des soins et tout, et c'est intéressant à mourir quoi Oh mais c'est pas en cas de chemin je recule un peu, y'a un kit de, de, de trucs de PGM là, tu le prends Euh... vas-y. Spawn sur moi. Ah t'es pas là euh, J'ai des jouets spawns. Ah merde, j'me tu fais sniper. Putain y'a masse sniper en face. C'est un nom. T'arrête, ouais. j'ai fait deux snipers, t'inquiète. Y'en a cinq. Prends le truc là, c'est une MG. Euh... Mais pas deux ans, par contre. Hein ouh, ouh, ouh Allez, c'est parti Ouais, ah, je vais mourir. La sniper pas en face. Nous avons détruit attends, je suis en terre de, de suppression. Il y a des bandages! Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Mon dieu! Imaginez un mec à la Rambo. Ta cote, ta cote, ta ta, ta, ta, ta ta Avec une armure, de pas à A 150 mètres Attends, euh, arrête-toi, je vais te poser des soins. Je viens, de sa part, parce que moi je régène pas. Prends cette pousse de secours! Attends, attends ah voilà! Tu vas le mec là-bas, je vais le tuer. Elle a pété sa arme. c'est pas trop visé, ou c'est moi? Euh. j'ai pas de viseur directement. C'est un peu chaud. Tu es spotable ou Tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac ah d'accord, tu prends les soins des autres, enculé va Ouais Putain de traître, je te reste pour que tu prennes le kit et les mecs en plus ils font pas de pointe La loi c'est la loi Ouais Et ici c'est moi la loi Alors fais Mais pas chier, c'est ma, ma guerre J'ai pas le temps de me tirer au dessus, c'est pas drôle Mais normal j'ai tué Mais c'est que je dis, c'est pas drôle ouais. Ça fait combien de filles là on en parle Le mec il a 7-1 euh, J'ai oh, pas le temps de me tirer au dessus <rire> ah, attends, on va rigoler quand je vais les prendre par derrière en faisant tac tac tac tac tac Attends, je vais même monter, tu vois! Ce Mais ils y montent déjà Il va prendre, c'est oui. déjà le cadavre! Sauter, tu bien viens! Merde, je vais arrêter ou oh, je vais. Oh, j'ai trop là! Bon. Voilà! J'ai une grosse zone! -tout. J'ai une Je vais la voir, BF1. Il est joli, il est pas trop mauvais, franchement c'est plutôt une réussite. Même si bon, je rage comme un. On Ça <rire> bah, que tu sois sur le 1, le 3, le 4, okay. tu, tu rages quoi Non, le 4, tu n'as jamais entendu jouer au 4. Ils sont tous les différents. Artillerie ah, lourde Ce qu'il a pris le mec à l'artillerie. Il <rire> tiens tiré dessus par un mec à gauche là. Ouais, ouais, je sais. Là, tu es... Il m'a tué j'ai mis 80 dans la tronche, tu retirais une balle et tu le tué Ah oh, bah voilà, merci. Assistance, voie élimination. Mais par contre, je suis mort. Mais hein. ça, on en euh, parle. Ouais, mais je peux, je non, peux non, pas, que, peux mais... pas prendre Je sais bien. Peux mais... pas que... Est-ce qu'on en parle ouais, Prends ils sur moi par contre bah, et euh... quoi Attends. Attends, deux minutes. Si ça marche. Ça marche. Nous avons armé le ça va, les soins. Oh, J'essaie essayé de sniper là. On peut peu aller. J'ai mis du bal au sniper, si tu peux le fumer, ce serait super content. Cool. On bien un peu de vie s'il te plaît. Mais j'avais posé à tes pieds et il a pété alors. Ouais, il a dû le péter. Sniper sur ma gueule encore. J'ai eu. Je... je sais pas comment, mais je l'ai eu. Bon oh, allez, je descends. Tu descends Hein ah, Je fuse Deux fuseurs Détruisez l'objectif Voilà Allez, allez, allez, allez, allez. allez. J'ai fuit Maintenant ça va me faire tac tac tac tac tac Je suis plus J'ai besoin de lui Et attends C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, mais mec Il sert toujours sur les... chez les autres Dans... Je tu que ouvrir les yeux des fois aussi ou... <rire> services, je serais qu'à <rire> face de toi, non, je vois pas de quoi tu parles Attends, près des les soins aussi J'ai pris te temporal à 10 mètres. Non, pas tant ça. Ouais, j'ai vu qu qu'à voir, c'est le netcode qui fait ça. mais.. Attendez la fin du tir d'artillerie ennemi. Il y a des mecs là. Il d'où on Ouais, ah, c'est un sniper ça, tu peux te le faire. Il y a un peu, on a du gaffe à, la, à la droite. Ok, oh, voilà. merci. C'est nous encore? cette année pour le grand concours d'AMSE de Minecraft, grand concours de build, c'est Roi lui et les maçons qui vont être jurés. Monsieur Momo? Attends, t'es où? Ouais, j'étais juste un de le dernier que t'en as plus. Là, une trousse de soin. Ça marche pas, ouais, tu peux pas poser de trousse de soin en sortant, par contre, ça c'est un ce qu'il y a, c'est que tu la jettes pas, la pose, celui la, enfin, tu la jettes Ça pas, tu la poses, la pose. On va poser à tes pieds gentiment, ouais. ah, on peut petit quart d'heure, je spotterai spot, spot les là. Et où, Vas-y. Hein ah, A Vas -y. Vas -y, ah, à ta gauche Ouais, Non je je... C'est ouais. mon cul Je peux soigner tes blessures. Très lourd Nous avons armé Et... Tu vas tellement faire de goût enfoiré forêt, t'es 14-1 quoi, cheater. Je vais le mettre dans le chat. <rire> Comme avec Mafia, hein. les, les dernières games qu'on a faites, ça fait jeter plein de serveurs Mafia. Hein. C'est pas... n'importe quoi. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'étais derrière lui, il prenait pas de manche, était toujours en train de le relever. Et le groupe, rien de ma précision. Le truc là hein, c'est que... Bien sûr, euh, <rire> il a été des que de... ban d'un serveur. Parce qu'en fait il y avait... Ah non, c'est bon, je suis d'accord. la minute, en Ouais, fait. Ouais, ouais, ouais, je me fous sûr Il fait 14 de dégâts par balle, Il attend qu'il me tue, C'est abusé. <rire> ouais, mais là, là ce que tu veux, en fait, le, le concept, c'est qu'il a. Il a T'as des, des classes, enfin, des, des kits pétés qui spawnent aléatoirement dans, dans le jeu. Enfin, aléatoirement, peut-être pas, mais. Voilà. Mais il quoi. Et euh, Shoukine a ramassé un truc, en fait, il a une armure et une batteuse complètement absurde, quoi. C'est genre la, la mitrailleuse sur pied qu'il a à la main, quoi. Et en fait, non. Le handicap, c'est qu'il peut pas. Il a pas de régime naturelle. En fait, c'est Rambo avec sa grosse bataille, tu sais. C'est un peu ça. Avec, avec une arme quoi. ressort. Oh putain. Ah oui, une grosse arme. Tu vois le smite il fait 14 de dégâts. Désolé. Ça, par contre, ça part d'autre pas. Je suis désolé. Je l'ai tué, hein, mais un peu tard. Et one shot par une baïonnette. C'est un peu chiant. Attends, je respawn vais... Je vais sur toi. Non! Enfin, <rire> oh, je vais pas! J'ai fuse Mais quoi? Merci pour. Oh des non, il y a une des des des qui fuse! <rire> <rire> <rire> okay. Alors, eh ben t'es en feu, mon mot hein! T'es en feu aujourd'hui! J'ai chaleur, moi! J'ai crevé! <rire> J'ai eu un! Quoi? Euh. Y'a ah bon, y a, y a oui. un mec là-bas! Ah si, il est mort! Y'a les lance-flammes à l'autre! Y'a des lance-flammes, oui! Y'a un mec qui a chopé un kit lance-flammes! C'est pour ça, ça, ça que j'arrive chaud, Momo, qui en chaleur! Ah ouais, du coup il eu. était en feu, j'aime. C'est J'ai Non, il y a quelqu'un qui est passé devant moi Ah ouais Oh le mauvais Pardon. <rire> oh, Heureusement <rire> poser une des avancées, je crois qu'ils ont passé une mauvaise partie. Voilà. <coughs> ah, ah, ah. Attends, attends, je crois Attends, ah, ah. ah Allez, allez, allez, allez, allez, allez, je allez je t es t es t es On Non. Tu Je prends ou pas? Ça arrive. J'ai tiré au pif. On va pas Ça va La prochaine fois que je te ah de je t'appelle, hein excusez même Tiens, prends le soin, prends le soin. allez J'essaie viens. Faut que j'essaye d'esquiver le tir de frein Non mais pourquoi c'est moi qui me fais tirer dessus 40% ouais je Allez, tir de temps, et le chardant C'est Trois fois à la 4e, mais il y a plus de tête. On te coupe mort, je sais pas comment je Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ah ah. ah, ah, ah. ah je me sens bien, ça. Très sympa les copains. Arrêtez de tirer dans les fougères, les mecs. J'ai besoin de vie, les mecs. Je suis tout seul sur B. Ouais, oh, voilà, je suis mort. En... Je suis en gaz, voilà. On peut faire A aussi. <rire> T'as vraiment une spawn sur moi ou pas Pas là je crois. Je suis pas du tout sur toi en fait. Je suis sur un. Nous avons pris l'objectif céleste. Je, je suis dans leur spawn effectivement. Oh putain, encore un. Et cette action -là, ah, bah, ouais. là, là, je vais pousser cette action là, il bah, est, est magique. Oh, je suis dans le spot ça vient j'arrive. Non non non viens pas Bah oh. bon là je comprends plus rien, je suis dans le nether, je suis à 60, je suis ici, je suis à 20. Ah mais ici t'as sous les constructions. Et puis juste sous tes pieds t'as 300 lignes de, de haut ah, là, Et Nico, tout ce qu'il a mis c'est what the fuck avec 4 points d'interrogation. Apparemment, lui, non, lui aussi est pour court. Mais De toute façon, ça peut pas être nous. Pour mettre de la baie de rock il faut pouvoir se mettre en créo. <rire> ah ouais Tu es la seule personne Tu as vu que c'était Nico et Momo Ouais, il y a Nico et Momo qui sont de paix. Donc, euh... Je vais... vais juste à la sa salle de des coffres chercher des dalles pour euh, resécuriser euh, cette connerie. Non <rire> précieux. Ah, t'es chez Nico. Alors, des dalles. là... Ville gars à ce jeu On est gars à l'uspe C'est bien, il dit WTF, mais il pourrait venir voir ce, qu oui, se allez, ce, oui. qu -ce qui se passe aussi, hein Qu'est-ce qui se passe Oh, c'est ce qu'il se passe Si ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se Heureusement, ils étaient trois. Avec mon flingue, mon, avec mon six coups, j'ai mis les six balles dans un mec. Euh, je vais te faire trois kills oh. les mecs, vous auriez vu ça mon gars. Ouais, j'étais là, j'étais je, je aidé un peu. un autre que j'ai tué parce qu'il étaient quatre à l'origine. Merci. <rire> Oh du bleu J'ai j'ai déjà ouais. Madsen légère, le boucher, je l'ai déjà. Moi voilà. bon, je le garde quand même, on sait jamais. Mais euh... Ah, pièce de puzzle de la Masub Bartek Légendaire Ajouté au puzzle Mais oui La Sugine <rire> il est deg Attends, je te le recorde